Alléluia. J'espère que vous me recevez. Si vous me recevez, faites-moi un signe. Me dites que vous me recevez, parce que je comprends plus rien. Mm. Mm. Music Alléluia, Alléluia. J'espère que tout se passe bien maintenant, chers adorateurs, chers adoratrices. Si tout se passe bien, vous me faites un signe, s'il vous plaît. Merci. Je disais que ce soir, nous allons commencer par reconnaître tous nos péchés devant notre Dieu. Avant de, de pouvoir entrer dans l'adoration, avant de pouvoir commencer à prier. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Je disais que comme ça, tu veux pouvoir faire des efforts pour arrêter certaines choses. Tu veux pouvoir faire des efforts pour ne plus être dans le péché. Mais si le Seigneur veut toujours que tu demandes pardon, c'est parce que même de, ta, de par ta condition d'humain, tu es pécheur. Alors, ce soir, je voudrais qu'avec moi, tu puisses fredonner ce cantique-là pour demander au Seigneur de venir t'aider à sortir de tous tes péchés pour que tu sois sanctifié, que tu sois purifié et que tu puisses adorer ton Dieu en toute sainteté. Aide-moi, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, À vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter. Chers adoratrices, chers adorateurs, ce soir, je voudrais que nous allions vers notre Père avec des mains pures, des lèvres purifiées, un corps sanctifié. C'est pourquoi je voudrais que nous commencions ce direct par étaler nos faiblesses. C'est ce que le Seigneur veut. Il sait que tu es faible. La Bible dit qu'il t'a fait de peu inférieur à lui. Alors il sait que tu n'es pas Dieu. Il sait que de par ta naissance même tu es pécheur. Alors ce soir, adorateur, adoratrice, crions en notre Dieu. Afin qu'il vienne nous tirer de nos péchés. De ce que nous allons faire. En ne sachant pas que ça attriste le Saint-Esprit qui est en nous. Seigneur, aide-moi. Demandons au Seigneur de nous aider. De nous aider à quitter notre péché ce soir. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché, Seigneur aide-moi, aide-moi à vivre selon ta parole. Appelons-le, c'est lui seul qui peut nous soutenir, c'est lui seul qui peut nous sortir de tout cela, c'est lui. Oh Jésus, demandons-lui, disons-lui que nous voulons vivre comme il veut, selon sa parole. Il a notre Dieu, il a notre Dieu. Oh Fils de David, crie au Fils de David ce soir. Demande-lui de t'aider à, à sortir de tes péchés.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 c'est lui qui peut venir te secourir. C'est lui qui peut te fortifier, te vivifier, te donner la force de sortir de tout cela. Alors je dis ce soir, je voudrais que nous adressions une adoration pure à notre Dieu. Je voudrais que nous ayons des lèvres pures, des lèvres sanctifiées. Un corps entièrement à part pour lui, pour pouvoir l'adorer en ce soir. C'est pourquoi je te demande de lui demander, de lui dire que c'est lui seul qui peut te sortir de là. Par ta propre force, tu ne peux pas. Pas ta propre force, tu ne peux pas. La Bible dit qu'il t'a fait de peu en à lui, mais tu n'es pas lui, tu n'es pas Dieu. C'est pourquoi ce soir, il faut reconnaître qu'il y a des péchés, il y a des habitudes dont tu n'arrives pas à te séparer. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, commence à sincèrement demander pardon à Dieu. Commence à sincèrement lui demander de venir à ton aide. De venir parce que toi seul, tu ne peux pas. C'est lui qui peut tout. Ce soir, demande-lui encore. Demande-lui encore. Demande-lui encore. J'étais en train de dire, quand j'avais commencé, que ton péché peut être la cigarette pour les hommes, même pour les femmes. Ton péché peut être la boisson. Ton péché peut être les femmes Ton péché peut être, je ne sais pas Le bling bling, le, le, le, la, la vie Tout ce qui est mondain Ça peut être ton péché Bien que tu sois ancré en Christ cri Bien que tu sois Ouf, Parce que tu es homme Alors ce soir, je dis, crie à Dieu Demande-lui de venir te faire changer Nous avons déjà passé plus de 365 jours Sur cette plateforme Nous avons entendu Beaucoup de, de, de témoignages Nous avons entendu beaucoup de prédications Nous avons entendu beaucoup de conseils Nous avons entendu beaucoup d'adorations Mais est-ce que quelque chose a changé dans notre vie Est-ce que ce que nous cachons Ce que nous croyons caché, Peut-être nous le cachons aux hommes Mais est-ce qu'à Dieu cela est caché Alors ce soir Si comme moi Tu vois qu'il y a une zone d'ombre Dans ta vie avec le Christ je dis, commence à lui demander sincèrement pardon. Moi, la zone d'homme, je dis, je n'arrive pas à jeûner. Le lundi, quand on dit, c'est le jeûne, là, comme je vous dis toujours, je suis là, je suis la première à commencer, mais après, je dis vers 14, c'est comme si c'était une maladie. Je commence, je dis, oh, il sert a commencé. oh, ceci a commencé, oh, cela. Tout cela parce que je veux aller manger. Alors, je trouve que c'est une manipulation du diable. Peut-être que comme moi, toi, si tu as un petit truc, un petit blocage, quelque chose qui te fatigue. Alors ce soir, crie à Dieu. Crie à Dieu. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. De toi-même, tu ne peux pas. C'est lui. C'est lui qui peut tout. Crie à lui ce soir. Crie à lui ce soir. Crie à ton Dieu ce soir. Crie à ton Dieu ce soir. Qui vienne ce soir. Te restaurer, te renouveler. Qui vienne ce soir te rend capable qui vienne ce soir te rend capable de tenir qui viennent ce soir te rendre capable de tenir qui viennent ce, te qu vienne ce, te qu vienne ce soir encore qui viennent ce soir encore demande-lui crie à lui ce soir je dis crie à lui parce que le péché que tu ne peux pas tu ne veux pas faire c'est ce que tu fais le mal que tu ne veux pas c'est ce que tu fais Et le bien que tu veux faire tu n'arrives pas à le faire alors avec ce cantique Oh, Jésus. Oh, Seigneur, je suis faible. Seigneur, tu connais mon péché. Mon péché me supplombe, je suis faible. Oh, éternel. Ce soir, donne-moi la force. Parce que demain, c'est lundi. Demain, c'est le jour de, de, de, de jeûne du groupe. Atmosphère de prière d'adoration. Alors, demain, Seigneur, je vais terminer ce jeûne -là. Je veux le commencer des 6 heures jusqu'à 18h, éternel des armées. Donne-moi cette force-là, c'est toi qui peux tout. Oh Dieu d'Abraham. Dieu de Jacob. Dieu de Joseph. Oh, viens mon aide ce soir, papa. Dieu de Jacob. Dieu de Joseph. À mon secours, Seigneur est. Éternel des armées, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. La compassion de ta servante, que je suis éternel des armées. Que sera un serviteur de Dieu, une servante de Dieu sans le jeûne Que sera-t-il Éternel, je t'en supplie. Je t'en supplie, je veux que ma chair s'affaiblisse et que mon esprit soit élevé. C'est pourquoi ce soir, papa, je vais crier à toi. C'est toi qui peux tout. Oh, tonnelle. J'ai okay. fait... Oh, Jésus. Eh, hey, les bonnes idées que nous avons. Tout ce que nous voulons faire de bien. Parce que seuls nous ne pouvons pas. Appelle-le encore ce soir. Jacob. Dieu de Joseph à mon secours Oh Seigneur, mon secours Seigneur, secours du groupe de prière et d'adoration Seigneur, à notre secours C'est toi qui peux tout faire pour nous Aide-moi Aide-moi à vivre mon péché Oh Jésus Aide-moi Mon frère adorateur, ma soeur adoratrice ce soir Reconnais comme moi que tu es pécheur, que tu es pécheresse. Mais notre Dieu, la Bible dit qu'il est un Dieu impellant un la colère. Un Dieu compatissant. Ce soir, quand nous allons nous étaler comme ça, quand nous allons nous repentir, quand nous allons nous repentir, tu vas voir. Oh Jésus. Oh Seigneur, viens à notre secours. Oh Jésus Oh Seigneur Éternel, c'est à toi que nous nous confions C'est pourquoi chaque soir, Éternel Nous venons ici C'est à toi que nous crions, Éternel des armées c'est à toi que nous voulons crier ce soir encore. Oh, Éternel, aide-nous, aide-nous à quitter nos péchés. Merci, Éternel des armées. Aide-moi, aide-moi à vivre selon ta parole. Aide-moi, aide-moi à quitter mon péché aide aide-moi à vivre selon ta parole. Oh éternel, te Père d'amour, Dieu tout puissant. Merci, Éternel des armées. Merci Papa parce que ce soir, tu nous as acceptés, Papa. Ce soir, tu as permis que nous puissions, Éternel, étaler nos péchés, étaler nos faiblesses devant toi, Papa. Parce que nous savons que c'est toi seul qui peux changer notre condition. Éternel, nous te disons merci. Éternel, nous te disons merci. Père Éternel, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu ne nous as jamais laissé tomber. Au nom puissant de Jésus. Éternel les amis, merci. Merci, Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu de mon Merci Jésus. Dieu de monter. Merci, papa. Merci, éternel des armées. Mon frère adorateur, ma soeur, ma soeur adoratrice, nous sommes pardonnés ce soir au nom de Jésus. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous restaure. Le sang de Jésus nous renouvelle. Le sang de Jésus nous réconcilie. Regarde, c'est pour toi et moi qu'il est mort à la croix. Alors ce soir, Papa, oh merci papa parce que tu nous as pardonné. Tu veux que la vérité soit en nous, éternel. Tu veux que la vérité soit en nous. C'est pourquoi ce soir nous avons commencé notre adoration. Pas étaler nos faiblesses. Nous avons commencé notre adoration. Pas étaler, Seigneur, oh Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous éloigne de toi. Oh éternel, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Merci, tu es notre rocher, tu es notre bouclier Oh, merci Seigneur Merci éternel des armées Oh, Jésus-Christ Merci Seigneur, merci Papa C'est vers toi Seigneur que nous pouvons avancer C'est vers toi, c'est avec toi que nous sommes fortifiés Oh, Jésus, éternel des armées Oh, éternel, merci Cher adorateur, écoute encore ce cantique avec moi ta destinée, tu vas l'atteindre. Oh, je triompherai. Et... C'est pas à lui seul que nous allons triompher. mes objectifs, vais, oui, pas toi, oui, j'aurai la victoire. Oui, quand tu es sanctifié, quand tu es propre, quand tu es sans péché, je, je dis, quelle que soit la taille du Goliath, tu le terrasses et la tu lui coupes la tête. Parce qu'il a ton bouclier. Au ciel des siècles, de je suis conscient Oh, merci Éternel des armées, Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa. Merci parce que je sais, Éternel des armées, avec toi, je peux entrer dans tout le combat. Oui, parce que ce soir, mon frère adorateur a reconnu ses péchés. Ma soeur adoratrice a reconnu ses péchés. Nous savons que quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit l'intensité de la bataille, quelle que soit la prêtaire du combat, nous sommes plus que vainqueurs. Merci éternel des armes. Merci Dieu d'amour. Merci Père, parce que tu es Dieu et tu le veux. Merci Jésus, nous avons foi en toi. Dans ce groupe d'adorateurs d'adoratrices, Seigneur, c'est en toi seul que nous avons foi. Et c'est toi seul qui nous réunis. Nous ne nous, connaissions, nous ne nous connaissions ni d'Adam ni d'Ève avant, mais papa, à cause de toi, nous sommes devenus frères et sœurs, nous sommes venus Seigneur, je peux parler à ma sœur Emmanuel, je peux parler à ma sœur Corinne, je peux parler à la lumière du Christ. Je peux parler à Georgette, je peux parler à Catherine, je peux parler à Béatrice, je peux parler à ma grande Angeline, je peux parler à Papa Debo. je peux parler aux enfants de Beau, je peux parler à tout le monde, comme bien même qui ne me connaissent pas physiquement sûrement. Mais à cause de toi, Seigneur, nous sommes devenus frères. Nous sommes plus que 20 heures. Oh, tenez ce matin et ce soir. Il n'importe que nous te louions, Il n'importe que nous t'adorions, c'est le mal que nous le fassions. C'est pourquoi chaque soir, Éternel, nous nous mettons à part, Éternel. Nous venions oh, t'adorer, Éternel. Merci, Seigneur, nous sommes aux quatre coins du monde. mais Éternel, nous sommes frères. Grâce à toi, nous sommes chers. Grâce à toi, Éternel des armées. Parce que tu nous avais fait vaincre déjà les limites. Tu nous as fait vaincre les, les limites. Merci, Éternel des armées. Merci, oh Dieu de monter. Merci, Père Tout-Puissant. Merci, Jova Jiré. Merci, Jéhovah Chama. Merci, Dieu d'amour. Merci, Papa. Merci. Parce que tu es... Oh Jésus. Ah. Merci, Éternel des armées. Oh, merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Éternel des armées. Merci, éternel, oui, quand nous tombons, relève-nous Seigneur, remplis-nous de ton esprit ce soir. Oh, Jésus, nous donnerons ta présence. Oh, Jésus, vous criez. Je suis l'esprit vainqueur, sois loué au siècle des siècles. Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci de m'avoir donné autant de frères. Plus d'un de de millier de frères et soeurs éternels. Je te dis merci. C'est une grâce, papa. Parce que toi, ton nom unit, ton nom rassemble, ton nom éternel donne la paix, ton nom donne la victoire, ton nom donne l'éternel Dieu de gloire. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom donne tout ce que nous ne pouvons pas imaginer. Merci éternel des armées. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père d'amour. Merci Jéhovah Jiré. Merci Jéhovah Chama, Merci Éternel des armées. Merci Papa, tu es notre rocher. Tu es notre Dieu. Tu es l'Alpha. Tu es l'Oméga. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Merci Seigneur. Merci d'être notre forteresse. Merci d'être la forteresse de ma soeur Corinne. Merci d'être la forteresse de mon frère Franklin, de mon frère Renaud, de mon frère Emmanuel. Oh, merci, merci éternel des armées, merci, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Tout-Puissant, merci Seigneur, puissance et gloire à toi, puissance et gloire à toi, puissance et gloire à toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes, à jamais. Tu règnes à jamais. Merci éternel des armées. Merci oh papa. Merci Jésus. Merci Dieu de bonté. Merci parce que tu ne nous as jamais laissé tomber. Merci parce que tu ne nous as jamais laissé tomber. Merci. Aux à toi Jésus. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci éternel des armées. Merci Jésus. Nous allons oh, prier ah, oui, De par là où tu es, tu vas prier Tu vas dire encore merci à ce Dieu merveilleux Tu vas dire merci à ce Dieu glorieux Tu vas dire merci à ce Dieu qui ne nous a jamais laissé oh, Merci, oh, Seigneur. merci say, Seigneur Oh Papa, merci Baba Oh, oh, oh Jésus-Christ de Nazareth ce soir Nous voulons te dire oh, merci oh, oh, oh merci Seigneur Merci parce que tu es Dieu Merci Jésus Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Éternel des armées. Merci, ô oh, Dieu de mon Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Éternel. Comment ne pas te dire merci devant autant de grandeur, devant autant de... Seulement seulement oh, oh papa, nous voulons seulement dire. te dire merci Nous voulons seulement te dire merci Merci Jésus j Merci dû. Père, très bon Merci Éternel des armées Merci toi qui ne nous as jamais abandonnés Éternel, tu sais d'où nous tu Je nous as sortis Chaque adorateur dire. a une histoire Chaque adoratrice a une, a une histoire Papa oh, oh, personne n'est oh, venu à toi oh, Seigneur Parce que, oh, Jésus Christ de Nazareth il était tellement à l'aise Et puis il a dit oui je crois au Seigneur Je viens non Chacun a eu son problème Chacun a eu son, Chacun a eu son dire. besoin Chacun a eu son... Oh Dieu de gloire merci Sa soif oh, de toi Et merci nous te disons merci Parce dire. que tu étaches nos soifs Oh éternel. Es oh, es Comment ne pas oui. te oui. dire merci en ce soir Comment ne pas te dire merci Merci Jésus Merci Papa Merci Seigneur. Oui merci. Oh, oh, merci Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de bonté Merci Père Tout-Puissant. Merci Éternel But des Amis. Oh, say, oh je veux seulement dire merci. Baba. Merci oh, Jésus. Merci Éternel oh, des Amis. Oh, merci Oh Saint Esprit d'Amour. Merci parce que tu remplis chaque maison. Merci parce I que ta présence est manifeste dans nos différentes maisons. Merci, Éternel, de jamais. Ah, bah, oh, Merci, Papa, parce que tu ne nous as jamais laissé tomber. Merci, oh, Éternel. Oh, Merci, Jésus. Merci, Papa. Nous pouvons avoir une inquiétude le matin. Oui, Mais jusqu'au soir, ma Papa... Je... Tu as déjà trouvé la solution Nous pouvons avoir un manque Seigneur le matin Mais jusqu'à ce que le soleil tombe merci, Seigneur merci, le soleil oh, se passe Jusqu'à ce que la nuit tombe Éternel dit, tu as trouvé une solution pour nous C'est pourquoi ce soir Nous voulons te dire veux, merci Nous voulons te veux, dire merci Seigneur en se adoration en nous, voulons dire, nous voulons te dire merci ce soir Éternel désarmé Merci, merci oh, pour tout ce que tu fais Merci Jésus j Merci parce que tu ne nous as jamais laissé dit, tomber « Merci parce que tu es là. » Merci parce que tu es là au cœur de nos vies Merci parce que tu oh, ne les as jamais Jésus, Jésus Christ de Nazareth oh, oh, Merci même. parce que tu es l'alpha et l'oméga Merci parce que tu es le sauveur des sauveurs Merci parce que tu es le seigneur des seigneurs Merci parce que tu es le Dieu tout puissant Merci parce que tu es celui-là Qui a fait toutes choses bien Et toutes choses bonnes pour nous Merci parce que tu es celui-là Qui a dit que toutes choses concourent bien De celui qui aime Dieu Merci parce que tu es celui-là qui a dit que tous tes projets pour nous sont des projets de paix et de bonheur, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci parce que tu es celui-là qui renouvelle nos forces chaque matin, Éternel Dieu. Tu es celui-là oh, qui est parti et qui nous a envoyé l'Esprit Saint oui. afin qu'il puisse habiter en nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, oui, oui, oui. Merci pour ton esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grande bonté. Merci pour ta royauté dont tu t'es dépouillé pour venir mourir pour nous à la Croix, afin que nous soyons oh, des êtres, des êtres, des êtres plus humains, mais des êtres célestes au oh, nom puissant de Jésus, afin que nous puissions, éternel Dieu Tout-Puissant, avoir la royauté même de ton Fils Jésus, que nous soyons cohéritiers d'avec Christ, oh Dieu Tout-Puissant, sois béni Jésus. Alléluia. Élevé sois-tu Alléluia. Adoré sois-tu ce soir. Béni sois Alléluia. Béni sois-tu ce soir. Alléluia. Ce soir. Nous allons réclamer la présence du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir s'installer dans chaque maison... Que le Saint-Esprit vienne visiter chaque adorateur. Saint-Esprit, viens si visiter maintenant Annie. Viens visiter Nafi. Viens visiter Georgette. Viens visiter Angelina. Viens visiter yeah. Papa Debo. Viens, Saint-Esprit. Es Nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons marcher de avec de toi. De viens visiter Corinne, Papa. Viens visiter Franklin. Viens yeah. visiter Alex. Viens visiter oh, chacun des adorateurs. De viens visiter de Lumière de du Christ. Viens visiter oh, tous ceux qui sont connectés. Viens visiter nous même ceux qui ne sont pas connectés et qui font partie de, de cette plateforme. De Parce que ce soir, Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Nous voulons travailler avec, toi. Esprit voulons travailler avec Dieu, Dieu. Oh, viens, Saint-Esprit, ce soir. Esprit viens tout disposer. De viens tout disposer, papa. Dieu, viens tout disposer. Merci, Éternel des armées. Merci, oh, Jésus-Christ, de Nazareth. Merci, papa. Merci Éternel de des armées Dieu Merci Jésus. Ton Merci Papa. Mort. Merci Éternel nous des armées Merci. Nous avons besoin de, besoin de, besoin de toi Saint Esprit, parce que sans toi, toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne savons rien. Oh Éternel Dieu de quoi Ce soir, viens maintenant braser nos différents domiciles. Viens braser nos différents. Oh un un nos différentes entreprises. Viens braser maintenant, Seigneur. Oh Tout ce que nous allons faire, Papa. Viens braser. Viens être dans tout ce que nous allons faire, Papa. Merci, Éternel des armées. Merci, Jésus. Merci. Merci, Éternel des armées. Merci, Papa. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Oui, Oh, Saint-Esprit, viens ce soir. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre toute la place Viens prendre la place qui te revient Viens Viens Saint-Esprit Viens Saint-Esprit Merci éternel des armées Merci ô oh, Dieu de bonté Merci Père tout puissant Merci, Jéhovah Jéré. Merci, Saint-Esprit. Ce soir, viens prendre toute la place. On viens contrôle, pour que nos personnes s'effacent. Que la personne d'Andrea s'efface ce soir. Que la personne d'Emma s'efface ce soir. Et que, de que, de que, de que ce soit toi qui sois entendu, entendu, éternel. Que toi, mais tu nous mettes des paroles vient à, vient à, à la bouche. Pour que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions, Seigneur. Oh, Seigneur, impacté déjà gens. Impacté, Seigneur, oh, Dieu de gloire, le monde entier. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui peux tout. C'est toi qui peux tout. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Là où tu es, adorateur, tu vas adresser une prière à ton Dieu ce soir. Tu vas lui adresser une prière. Une prière qui, tient, qui te tient à cœur. Une prière. Oh, et ce soir, nous tous, chacun va élever la voix pour son frère adorateur, pour sa soeur adoratrice. En oubliant même ton sujet que tu as donné Alors celui qui veut écrire son sujet il écrit Celui qui ne veut pas on va prier nous allons demander au Saint-Esprit ce soir de venir dans chaque maison, de partir, monter jusqu'au troisième ciel éternel pour déposer nos sujets oh au pied du Dieu, du, du, du, du Dieu de, de gloire, au pied du Dieu qui est Elishama, le Aïe. Dieu qui répond Aïe. toujours. Alors ce soir, nous allons chanter ce cantique qui dit que Elishama, mon, mon Dieu répond toujours. Mon Dieu répond toujours. Mon Dieu répond toujours. Oh, éternel Dieu de gloire. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Oh, ce soir nous allons appeler le Dieu d'Elishama. Quand j'ai prié. Oh, t'as l'air quand nous avons crié, quand nous avons prié. C'est toi qui as entendu. Oh papa, merci Jésus. C'est toi qui réponds. Alors, cher adorateur, commence à prier. Commence à mettre ton sujet. Commence à parler. Éternel des amis ce soir. Oui, nous savons que tu es chama. Tu es le Dieu qui répond. Elisha, oui. mon Dieu m'a entendu Oh, merci éternel mon Dieu Merci Jésus Christ de Nazareth Seigneur, prends le sujet de chaque adroiteur Que ce fait. sujet soit exprimé Elisabeth. sur cette plateforme Ou oh, non Que ce soit un sujet personnel éternel Elisabeth. des armées Elisabeth. Toi, la Bible dit que tu sens mon cœur, tu sens mon ça veut dire que Dieu tu connais nos cœurs, tu lis dans nos cœurs. Tu dis même qu'avant que nous nous parlions, Seigneur, tu sais déjà ce que Mon nous avons Dieu dit. C'est pourquoi ce soir, Éternel, Élie Chama, reprend, reprend comme tu reprends toujours. Merci, Elie Elie Éternel des armées. Merci, Elie Jésus. Shama. Merci, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Merci, Dieu. Merci, ô Éternel. Oh, nous allons prier Merci. pour Georgette. Elle dit ce soir, elle vient confier la santé de Micheline. Et mmh. puis de Lucie, lumière de Christ oh, de Frère, soeur, nous allons élever la voix La Bible dit Le Seigneur même nous a donné il, dit, il nous a donné le pouvoir de marcher Sur les serpents et sur les Amen. scorpions Et sur toutes les, fo toutes les, les forces Amen. De l'ennemi Oh, es, rien ne pourra nous nuire oh, Éternel, oh, Éternel. Oh, puissant, je trouve oh, que la oh, maladie C'est un, un, un, un serpent La maladie c'est un scorpion Alors la Amen. maladie est sous nos pieds Alors ce soir, élève la voix Élève la voix de par là où tu es. Élève la voix pour ta soeur Micheline. Élève la so voix oh, lève. pour ta, so know. ta soeur Lucie. Afin que toute maladie s'éloigne. Ce soir, oh, Seigneur, ma qualité de ta servante. Je prends dit, autorité je maintenant. Et je parle à la maladie. Maladie. Je que reçois que le nom que tu portes. portes. Je dis, tu dégages de la vie de mes soeurs maintenant. Tu si dégages de si la vie de Micheline. Tu dégages de la vie de Lucie. Je dis ce soir, eh maladie, c'est à toi que je parle. Je compte. Je dit, tu prends tes bagages. Tu plies tes bagages. Tu plies tes bagages. Parce que je te maintenant. Je te déracine maintenant de la vie. Allez, tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ce soir, nous allons lever la voix encore pour afin que toutes les portes qui sont fermées s'ouvrent maintenant devant elles. Au nom de Jésus. Éternel, tu nous as donné le pouvoir. C'est pourquoi ce soir, je dis à ma qualité de servante de Dieu. Je lève la voix. Quel que soit le blindage que vous avez reçu. Je dis ce soir. Vous vous cassez maintenant. Et vous laissez passer tout ce qui est bénédiction pour que Kéléchi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant pour tout Ranen cadet. Elle dit qu'elle qu veut confier sa santé. Oh éternel. Oui. Elle. elle veut que le Seigneur l'arrache de toutes les maladies. Oh Amen. Seigneur, ce soir, toi-même, ce n'est plus toi le qui sang la humain la qui coule, Seigneur, dans, dans les veines de tout rêve. C'est maintenant le sang de, de Jésus. Toi qui que tu à la, à la croix toute la avec maladie mère. Avec tout malheur à Oh que Christ puissant. de puissant. Nous revenons fin comme tu es Jésus. À sa oh, merci, que la santé s'attache à sa vie. Que la santé divine s'attache à sa vie. Au Jésus. Oh, merci de Dieu de bonheur. Je prie éternel Dieu tout puissant. Que toutes les maladies avec lesquelles tu as été à la croix. soient anéanti maintenant de la vie de tes adorateurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus, oh, éternel Dieu! Oh, tu as passé tous nos fardons Afin Merci, que nous soyons libres, purifiés. Merci, et sanctifiés éternel Dieu dans de gloire. Merci, Et nous papa. croyons ce sacrifice. Merci, voilà pourquoi éternel. nous croyons que nous sommes libres et Merci, sains de toute maladie au oh, nom puissant de Jésus. Merci, Dieu de bonté. Alléluia. Merci, Jésus. Au nom Je de sais Jésus. que tu nous écoutes, éternel. Nom de Je Jésus. sais que tu nous écoutes, Seigneur. Corinne, demande que nous prions pour Marina Beblo afin que l'éternel transforme sa vie, oh, éternel. Seigneur, oh, voilà, -Christ voilà Christ le cri Christ de cœur de ta fille, fille Corinne éternelle. Papa, oh toi, Jésus, Jésus. Que sa vie soit elle a laissé elle-même ses soucis de que côté, que mais elle veut prier pour Marina éternelle. Seigneur, Dieu, Seigneur Dieu, transforme, transforme sa vie. Mon que Corinne... Dieu, Oh, adore un Dieu, Dieu vivant un Dieu vrai de un Dieu qui ne déçoit jamais éternel, merci de éternel des âmes merci Seigneur merci Jésus oh, merci Dieu de gloire nous Jésus. allons prier ce soir pour Georgette qui veut que le Seigneur réponde favorablement au cri de sa fille Mariam Koulibaly, Mariam Koulibaly oh aussi, aussi c'est une autre adoratrice. De Jésus, éternel, tu sais comment elle crie à toi. Dieu. Éternel, Voici elle ne va pas crier à elle, Dieu, qui crie elle va pas crier à Marabout, mais elle crie à, à toi. Personne, toi qui as toutes les solutions. Voilà pourquoi, Alors ce soir nous, oh, nous enlevons la voix. Joie, éternel Papa, oh Papa, entends maintenant sa voix. Entends maintenant le cri de son cœur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Oh de nom, Jésus. De Jésus. Oh nom de Jésus. Au oh nom de Jésus. Nous allons prier ce oh soir. Pour ma grande soeur Angelina Debo. Maman Georgette, veut qu'on prie pour elle. Elle dit, elle confie tous les défis de sa fille, Angelina de au Seigneur. Oh, oh Maman Angelina, une adoratrice. Oh éternel, éternel je l'appelle théorie aussi, spirituelle, Dieu papa. Éternel, nous savons que, nous donnes, que ce sont tes nous serviteurs nous épreuves, qui sont nous persécutés, nous qui sont éprouvés. Éternel, éternel, éternel Dieu de gloire, papa. Oh, tu, tu connais les défis de ta voilà Sophie, fille, Angélina, éternel, papa. Dieu tu as compris ce défi, éternel. Oh Jésus-Christ, agis maintenant. Toi qui Agis maintenant. Toi qui sais toutes choses. Agis maintenant. Toi qui fais toutes choses favorables. Merci Dieu de gloire. Merci, Papa. Merci Jésus, ce Alléluia. soir nous allons dire merci à Dieu Parce que nous savons que toutes nos prières lui sont montées comme le parfum d'une odeur Nous allons lui dire merci, pour cela nous allons le louer Nous allons le louer parce que nous savons que nous avons déjà la victoire Nous allons le louer parce que nous savons que nous avons déjà oh, Les ossements de nos vœux, de nos prières Nous allons louer le Seigneur ensemble ce soir Mon frère et ma soeur, nous allons louer le Seigneur Oh Merci Jésus, merci papa Merci éternel des amis. Merci Jésus. Adorons-le. Adorons Jésus. Merci, Merci Dieu. Louons le Merci, Seigneur. Adorons-le. Adorons Jésus. Merci, éternel des amis. Louons le Seigneur. Merci, éternel. Merci Papa, nous voulons t'adorer ce soir. Merci Jésus. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Adorant Adorant Adorant Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Ce soir nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Merci Seigneur. J'ai dit ce soir, nous allons louer les seigneurs. Les gars, tu vas t'apprêter à, à esquisser des pas de danse de là où tu te trouves. Regarde, si tu as couché, sur un lit que tu ne veux pas bouger, j'ai dit, commence à bouger tes membres. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Commence à bouger tes membres. Commence à bouger tes membres. Afin que cette louange. Guérison pour toi amen, ce soir. Amen. Ouais, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jésus. Oh. oh, oh. C'est à ton oh, que tu prises, papa oh. oh. Merci Seigneur. Merci éternel. Oh, Jésus. Oh. Merci Dieu de gloire. Oh. oh mon rédempteur. Réd merci Seigneur. Tu sauveur. Nous chantons Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.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 Amen amen amen amen amen amen Jésus oh, oh, oh, oh, oh. c'est mon papa eh, eh, eh. bon Jésus oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. mon donc eh, eh, eh. Alléluia Amen Alléluia Amen. Mon frère adorateur, ma sœur adoratrice, je voudrais que nous partagions une petite parole. Amen. Que nous partageons une petite parole et puis après nous allons terminer en louange. Nous allons terminer en louange. Mais avant, nous allons d'abord oh, lire la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous réunit. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu. Matthieu 6, versets 33 à 34. Je voudrais que nous puissions... Partager ces paroles -là. Parce que ce sont des paroles d'encouragement. Ce sont des paroles. Oh, qui nous donnent la force. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut ma me marquer les références. Je dis, on va lire Matthieu. Matthieu 6, versets 33 et 34. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui notes souvent pour moi. Alors, je t'attends. Merci, Annie. Ok. Nous allons commencer. Nous allons parler. Alléluia. La Bible dit, dans Matthieu 6, les versets le verset 33 et 34. Verset 33 d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. La Bible nous dit au verset 34, Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous, adorateurs, nous, adoratrices, je crois que nous sommes dans cette vision du Seigneur. Parce que c'est le royaume des cieux que nous cherchons d'abord. C'est la justice de Dieu que nous cherchons. C'est pourquoi chaque jour, à partir de 21 heures, nous sommes connectés. Et nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons, nous adorons nos dieux, nous prions. Et je pense que nous sommes déjà, oh, ténèbre, dans, dans, dans, dans cette veine-là, dans, dans, dans ce que le Seigneur nous demande. Et de chercher cela premièrement. Parce qu'on aurait pu dire, oh, aujourd'hui, il est 21h, j'ai une réunion. Hmm, j'ai une rencontre, j'ai un rendez-vous. Oh, j'ai quelque chose à faire. Mais nous laissons tout ça. Parce que nous cherchons premièrement. L'adverbe est bien mis là. Premièrement, ça veut dire avant toute chose, ça veut dire c'est ce qui doit être le premier, c'est ce qui doit être notre euh, inquiétude, c'est ce qui doit nous préoccuper, notre préoccupation, et la Bible nous dit, nous donne une parole... D'encouragement, une parole, une révélation. dit, « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alléluia Toutes ces choses, c'est quoi Quand tu vas lire un peu plus haut là-bas, quand tu vas voir, par exemple, les versets, 30, les versets 30, les versets 31, tu vas voir toutes ces choses dont le Seigneur parle, il parle par exemple de, de, de, de quoi nous serons vêtus il parle par exemple de ce que nous allons manger ça ne doit pas être une préoccupation pour nous, ce qui doit être une préoccupation c'est le royaume des cieux c'est comment annoncer la parole à ton frère, c'est comment annoncer la parole à ta soeur, c'est ce qui doit être ta préoccupation c'est comment montrer à ton Dieu qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie, c'est comment montrer à ton Dieu que sans lui toi tu n'es rien c'est comment lui montrer que si ne n'est pas sorti de là où tu où tu, es, où tu étais en train de de te perdre, où tu étais en train de errer. Si ne t'avais pas sorti de là, toi tu ne sais pas ce que tu serais devenu. C'est ce qui est important. C'est lui dire cela qui est important. C'est pourquoi il a dit que tout, toute chose et toutes choses, toutes ces choses vous seront données par dessus, Alléluia. Le Seigneur connaît tes besoins. Le conna Seigneur connaît mes besoins. Le Seigneur connaît tes manques. Alléluia Il sait si c'est de la santé dont tu as besoin Il sait si c'est euh, de l'argent Il sait, il connaît tes besoins Mais mon frère, ma soeur Je dis parce que tu le mets en première position Parce que tu le mets avant tout Regarde, toutes ces, tous ces soucis là Vont disparaître au nom puissant de Jésus Alléluia Et il a dit, il continue de nous, de, nous, de nous reconforter Il continue de nous encourager Dans le verset 34, il dit Ne vous inquiétez donc pas du lendemain Alléluia Est-ce que toi ton inquiétude peut changer quelque chose à demain Si le Seigneur dit demain le soleil va se lever à 7h Est-ce que parce que toi tu vas vouloir que le soleil se lève à 6h Est-ce qu'il va faire ça C'est sa volonté qui prie C'est sa volonté qui compte C'est pourquoi il t'a dit de ne pas t'inquiéter il te dit de ne pas t'inquiéter. Des gens peuvent venir t'annoncer des nouvelles. Oh, demain là, ça sera comme si, ça sera comme ça. Il a dit de ne pas t'inquiéter. Alléluia. Donc, nous adorateurs, nous adoratrices, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir de crainte. Nous ne devons pas. Parce que si nous nous inquiétons, nous sommes en train de, de, de dire que notre Dieu n'est pas fort. Alors que notre Dieu, il est super. Sa papa, Alléluia. Il est hyper puissant. Il n'est pas puissant, il est tout puissant. Alléluia, alléluia. Et il dit car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit ça. Il sait ce qu'il a prévu pour toi pour le lendemain. Il sait ce qu'il a prévu pour ta famille pour le lendemain. C'est pourquoi il dit le lendemain il va prendre soin de lui-même. Alléluia. Et ce soir, je voudrais partager cette parole-là avec toi Pour te reconforter un peu Pour te dire que non, tu n'es pas seul Pour te dire que oui, dans la maladie Peut-être que des hommes peuvent t'abandonner Des hommes peuvent t'abandonner Des frères peuvent t'abandonner Des soeurs peuvent t'abandonner Mais ne pense pas que tu es seul Tu n'es pas seul, il, il est avec toi Il est avec toi, il a dit dans sa parole Il a dit de le mettre en premier Regarde, même si tu as couché bien dans l'hôpital Mets-le en premier. Mets-le en premier. Et il va tout résoudre. Comme en plus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, aïe, aïe, Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Aïe, aïe, pas Aïe, ce Merci, Jésus. christ Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Yeah c'est toi, Seigneur, que, le que, que je cherche dès le jour levé. Tu mm -hmm. es mon salut, ma joie de vivre. C'est toi, Seigneur, que je cherche dès le jour levé. Tu es mon salut, ma joie de vivre. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.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 Jésus oh il, il est est vivant, vivant, vivant, Jésus, oh, il est vivant, bon, bon. Nous, on adore. Adore. Jésus, oh, il est vivant, bon. Jésus, adorons. Jésus, oh, il est vivant, Merci, de Merci, Dieu de mon Merci, Père tout Il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Jésus, est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, oui Jésus est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, bon, bon. Il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, bon. Alléluia. Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia, Oh Alléluia, oh, Toi, Éternel, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus-Christ. C'est si bon d'être dans ta présence, merci, Seigneur. Seigneur. C'est si merci, bon Seigneur. de t'adorer. Merci, merci Seigneur. Seigneur. Tu es vivant, tu n'es pas mort, Éternel, tu pas mort, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant ce soir. Tu es vivant dans nos vies. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia à Merci toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Osana au oh grand Dieu. Alléluia. Je ne saurais terminer ce direct en ne prononçant pas des paroles de, de réconfort. à mes sœurs Daniel et Destinywe, Gladys. Je veux leur dire, que le Seigneur dit qu'il est le père des orphelins. Alors, qu'elles sachent qu'elles ont toujours un père. Qu'elles ne perdent point espoir, Qu'elles soient remplies d'espoir. Surtout qu'elles connaissent le Seigneur. Elles savent sa force de frappe. Elles savent son, son degré de protection. Alors, qu'elles se confient à lui. Et qu'elles sachent que Papa couille est parti. Mais Jésus-Christ est là. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, ce soir nous allons encore, nous allons encore chanter, nous allons encore euh, danser, oh merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu de gloire, merci Père tout puissant, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Balilé, ibo, oh, balilé. Lisa, balilé, ibo. balilé, Balilé, Bali Balilé, Balilé, Bali. Jésus Adana, Jésus Adana, Dana, Kaou, en Kabo, Jésus au Jésus Adana, Jésus Adana, Dana, Kaou, en cabet, au Jacob et Maria Isaac et Maria Jésus Adana. Jésus a Jésus a Kaua, caouacabé, chaou. Aïe, Ayo, et l'ago. Aïe, Jacob et l'ago. Aïe, yo Ayo, yo Yo yo la ayo, yo yo yo, yo yo yo yo yo Alléluia Alléluia Amen Merci éternel Dieu, Merci, Dieu Pour ce moment que tu permets Merci pour ce moment que tu as permis Merci Merci pour tout ce que tu as fait nous allons encore bénir ton nom. Amen. Nous allons te célébrer comme toujours. Amen. Nous allons encore adorer ce nom-là, qui est le nom qui a été élevé au plus haut des cieux. Dans les siècles passés, présents ni futurs, aucun nom ne sera plus, non, plus grand pardon, que ton nom. Amen. Voilà pourquoi nous voulons élever encore ce nom. Amen. Ton nom. Hey.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 Merci, nous, Dieu de gloire. Merci, éternel des armées. Merci parce que tu les gardes, Seigneur, Jésus, dans la peau de tes mains, papa. Je te dis merci, éternel des années. Merci, papa, pour ce moment. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur, ce canal, Seigneur, pour galvaniser, Seigneur, hallelujah. un adorateur. Pour encourager éternel un adorateur, Alléluia. pour me reconforter éternel, une adoratrice. Alléluia. Nous te disons merci, Éternel. Merci, Chers Jésus. adorateurs, chères adoratrices, Alléluia. nous allons vous dire merci pour ce direct. Et que le Seigneur veille sur nous. Que le Seigneur soit et toujours avec nous. Que, que le Seigneur soit toujours celui, celui qui nous unit. Que le Seigneur soit toujours Oh, celui qui est... Oh, mais, oh, née, Dieu de gloire la fraternité entre nous. Merci, éternel. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Là, là, merci, Dieu, Dieu Tout-Puissant. Merci, Pouvoyeur. Merci, El Shaddai Merci, Seigneur. <rire> bonne nuit, très, très, très bonne nuit à Tout-Puissant Depuis que j'ai connu Jésus, il a changé ma vie. Depuis que j'ai connu Jésus, il a changé. Mon Merci cœur, je... c'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Jésus t'aime, oh, oh, oh, oh. l'aimes-tu toi aussi Oh Jésus t'aime, <clas> adore tu aussi oui jésus t'aime oh, oh, oh. l'aime tu toi aussi oui jésus t'aime L'aime, tu toi aussi Alléluia. Ah. Merci adorateur, merci adoratrice. Soyez Je vous ai pris bébé, quelques bébé. minutes parce oh que j'ai commencé Seigneur. en retard. Mm -hmm. Donc euh, nous vous disons merci. Euh, Andrea et moi, nous vous disons merci, merci, mm -hmm. merci. Et que le Seigneur nous bénisse tous. À très très très bientôt. Long soyons long, bénis, soyons abondamment. bénis abondamment, soyons richement bénis au, au nom, nom du puissant de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Amen. Bah, bah, Amen. Bah, bah, bah.